Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Bani, votre consultante business. Alors aujourd'hui, euh, je reviens vers vous avec la présentation euh, complète, je pourrais dire, de Limal. Voilà, cette entreprise euh, africaine qui fait ravage, euh, qui m'a euh, séduite, je dirais, et dont je, voulais, je voudrais faire partir. Donc je veux être de celle-là qui vont participer vraiment à changer la vie des Africains au travers des du mal. Raison pour laquelle je m'y lance, bien qu'en retard, mais je me lance quand même, comme je le dis toujours, mieux vaut tard que jamais. Et je lance en même temps, au travers de cette vidéo, un appel à tous ceux qui traînaient encore le pas, ou alors un appel à ceux-là. Qui sont fatigués ah oui hein, parce que pour moi liablement c'est comme une banque du futur une banque vraiment du futur donc si vous êtes fatigué d'investir dans du trop risqué là je vous invite à vous pencher vers liablement avant de me lancer dans la présentation laissez moi déjà vous dire que liablement ne fait pas que mettre vos argent pour trader avec mal investi dans des euh, activités que je dirais stable, comme l'immobilier, comme l'agriculture, l'élevage. Donc, vous êtes sûr que l'entreprise ne fermera pas. Elle est là depuis quatre ans et va continuer à persister. À, à, à subsister, je dirais, ouais. Et c'est une entreprise avec les, laquelle vous pouvez faire des projets à long terme. Aujourd'hui, donc, je vais te dire. Si tu as planifié de dire dans un an je voudrais avoir tel montant, dans un an je voudrais être à tel niveau, je voudrais avoir 1000$, je voudrais avoir 10 dollars, je voudrais avoir 50 dollars, sache que tu peux le faire avec mal Alors, avant de se lancer dans la présentation, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, déjà je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes autres vidéos. Alors. D'où vient ce fameux mal Alors, sachez que euh, liéblimal existe depuis 2017, euh, créé par son PDG euh, fondateur euh, Sim Emile Parfait, que vous voyez euh, sur la photo. Voilà, et dont l'objectif est de forger un million de crypto millionnaires d'ici 2022. Ça, c'est un objectif vraiment Formidable, je sais pas si tu veux être parmi euh, ces 1 million de crypto millionnaires, mais moi je peux te promettre que je vais y être. Voilà, et j'y suis même déjà parce que je me suis déjà lancé. J'y suis déjà. Voilà, il y a en mal à, à son, son une équipe de jeunes très dynamiques, ce qui est encore plus impressionnant. Voilà, c'est pas des vieillards, mais c'est des jeunes comme vous et moi qui y travaillent. Ça signifie que vous aussi vous pouvez. Voilà, et son siège est basé. Cameroun. Donc, maintenant, euh, comment Yebli Mal transforme votre argent? Yebli Mal vient de Global Investment Trading. Voilà, c'est c'est une gîte Voilà, c'est comme ça en abrégé, GIT. Global Investment credit. Alors, le Investment Trading permet à un trader, parce que c'est eux qui prennent votre argent et vous euh, et, et le travail pour vous en fait. On dira quoi? Global Investment Trading permet à quelqu'un, c'est-à-dire permet à vous et moi qui ne sont pas traders. Bon, moi, je suis trader, mais je ne traite pas encore. Euh, je pas le temps de trader. Donc, permet à vous et moi, traders qui ne sont pas traders, que nous puissions profiter de l'expertise de ceux qui le sont. Voilà. Donc, ils ont à leur sang euh, environ 15. Alors, là, il plus de 15 traders professionnels qui trade vos actifs, qui trade vos capitaux. Voilà. Comment ça se passe Donc vous êtes un client lorsque vous achetez via mal un plan, voilà, en contrepartie la structure effectue votre gestion de portefeuille et vous reverse une partie des intérêts de son capital chaque semaine. Donc une partie des intérêts de votre capital. Voilà. Chaque semaine et cela pendant 52 semaines, soit un an. Donc la durée du contrat. Voilà. Quelques avantages de GIT. Déjà, euh, c'est la première salle de marché en Afrique depuis 2017. En plus de cela, aujourd'hui, euh, cette entreprise compte plus de 95 000 clients, dont plus de 100 pays en seulement 4 ans. Et... En son sein, plus d'une quinzaine de traders qui travaillent à temps plein pour vraiment euh, nous donner un service euh, impeccable, c'est-à-dire des résultats impressionnants que nous avons et que qui font, euh, que dirais-je, qui font euh, le cœur de l'IABIMAC. Alors, passons maintenant au parc d'investissement. Quels sont les différents parcs d'investissement de l'IABIMAC? Alors, Diabimal a en 60 plusieurs, intègre plusieurs packs, voilà. Les investissements vont de 200 dollars limo. Voilà, je tiens à préciser que Yabil mal utilise euh, comme monnaie les limo dollars, qui sont la principale monnaie que vous trouverez dans, euh, au niveau de la plateforme. Mais, vous pouvez faire des dépôts en français, FAD, Orange Money, Bitcoin, euh, carte Visa, donc, il y a plusieurs moyens de retrait, plusieurs moyens de dépôt. Mais la monnaie, le langage n'est pas en Bitcoin dans mal, Le langage est en limo dollar. Voilà. Donc, les packs vont du pack de 200 dollars porto-nouveau. Chaque pack porte un nom. Du pack de 200 dollars au pack de 5, euh, 1 million de dollars limo. Voilà. Sachant que chez mal, un un dollar un limo dollar ou alors un dollar euh, limo équivaut à 1000 francs cfa donc ça signifie que quand vous connectez au niveau de votre back-office diable si vous voulez acheter directement en passant par la plateforme c'est vrai que c'est la source la plus sûre ensuite c'est moi aussi je suis sûr hein, vous savez donc vous achetez directement via la plateforme par Orange Money, par Vigmon mon bancaire, euh, carte bancaire ou par Bitcoin. Voilà, le dollar vous sera facturé à 1000 francs. Donc, ce que vous devez aussi savoir par ailleurs, c'est qu'il y a des frais, oui, il y a des frais de recharge au niveau de, de Blimal. Donc, quand vous rechargez directement, il y a des frais qui s'appliquent. Maintenant, vous avez la possibilité bien entendu de recharger vos cryptos en les vendant ou en les achetant chez d'autres membres, ça aussi vous gagnez beaucoup plus. Pourquoi Parce que au retrait, euh, le dollar vous revient à 60 euh, à 600 francs le dollar au retrait. Donc voilà les différents plans de l'IEBIMAL. Mais, mais alors les amis, je souhaite attirer votre attention au niveau de ces packs là. Sachez que les pourcentages les pourcentages des au niveau des packs varient en fonction de ce que vous prenez. Mais croyez-moi, il est toujours bon de commencer quelque part. Si vous êtes un réseauteur, je vous recommande. Commencez même avec 200 dollars. Vous allez monter et ensuite vous allez pouvoir vous acheter là où l'argent commence à lier mal. C'est au niveau de 1600 dollars. Voilà. Avec 1600 dollars, vous savez que non. Vous avez euh, un bon montant que vous gagnez par mois. Et donc, sur des semaines, et vous avez la possibilité de réinvestir euh, vos gains pour augmenter à chaque fois euh, vos revenus. Ce qui est assez intéressant. Donc, si on prend par exemple le pack Limo de 1600$, dollars en exemple, euh, chez Yé mal vous l'acquérez à 1 600 000, soit euh, 2400 euros, pour un profit de 320 000 francs, soit 487 euros. Donc, le rendement ici est de 20% plus 100% de votre capital qui vous est restitué. Donc, en réalité, plus vous prenez un gros pack, plus vous remarquerez que le rendement, le pourcentage sont de, de plus en plus élevés à chaque fois. Voilà. Donc, c'est ça qui est assez intéressant. À chaque fois que le pack est élevé, à chaque fois le pourcentage de gain est élevé aussi. Donc, euh, je vous invite. Je vous invite réellement à regarder cette opportunité de très près, voilà. Et je puis vous annoncer au travers de cette présentation que je vais lancer euh, une sorte de, de pack euh, qui va regrouper euh, les investisseurs avec un certain minimum pour pouvoir gagner gros, voilà. Donc, ça, c'est dans des vidéos à venir. Nous allons terminer d'abord cette présentation. Donc, comment fonctionne donc euh, l'Eblimal quand vous avez acheté votre pack donc après l'achat de votre pack l'argent que vous avez investi sera tradé sur le marché de la crypto monnaie les bénéfices générés par le trading sont distribués aux investisseurs comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur une base hebdomadaire c'est à dire chaque semaine à compter du jour où vous avez versé votre votre capital vous comptez sept jours ouvrés et vous recevez à chaque fois et vos gains et demandez jusqu'à la fin de votre contrat qui est de 12 mois soit un an plusieurs packs sont disponibles quand vous avez pu le contacter le constater autant pour moi et ils vont de 200 dollars limo à 1 million de dollars limo voilà donc très important de savoir que c'est le limo dollar et non le btc ou alors autre chose voilà donc Lorsque, lorsque, voilà, lorsque vous demandez votre premier paiement, lors de votre premier paiement, autant pour moi, comme je l'ai dit, voilà, euh, vous le recevez 7 jours après, voilà. Donc, vous êtes payé sur un an. Vous avez la possibilité de réinvestir vos gains. Ça, c'est aussi intéressant. Et beaucoup le font. Donc, vous achetez un pack. À chaque fois, vous passez le temps à réinvestir les gains. À réinvestir les gains pour augmenter vos revenus. Et vous pouvez vous dire que vous sacrifiez un an juste pour ça ou six mois. Alors là, vous serez heureux, croyez-moi. Avec les Alors, lorsque vous avez choisi votre pack. Maintenant, on se dit comment on va l'approvisionner. Comment on va approvisionner son pack. Ben voilà, c'est... C'est pas aussi compliqué que ça. Dès que vous avez fait votre inscription, pour approvisionner votre pack, comme je vous ai dit, il y a plusieurs méthodes de dépôt et de retrait, bien que la meilleure et celle qui vous revient moins chère et plus rentable, c'est celle d'acheter vos limo dollars chez un membre. Voilà. Donc, pour ceux qui auront besoin, bien entendu, des de, de limos euh, à un prix moins que 1000 francs, euh, voilà vous pouvez me contacter vous trouverez mon numéro comme je l'ai mis sur WhatsApp là le 6 72 72 38 18 bien entendu plus 237 parce que je suis au Cameroun voilà après votre inscription rassurez-vous que le code parrain euh, est TMI AJD voilà c'est-à-dire euh, pour ceux qui euh, qui veulent faire partie de mon bateau du succès de Liéblimal. Voilà. Pour ceux qui veulent être de ma team des crypto-millionnaires, voilà, en 2022, on doit être des crypto-millionnaires. Moi, je le crois fortement. Et je crois aussi que toi qui es en train de m'écouter maintenant, tu es capable de devenir aussi un crypto-millionnaire. Donc, n'hésite pas à rejoindre notre bateau. Il prend tout le monde en cours de route. Il tourne en rond pour vous ramasser tous. Voilà. Alors comme je vous l'ai dit tantôt, vous avez plusieurs façons de faire euh, des dépôts. Euh, Orange Money, euh, Bitcoin, euh, Virement. Voilà. Donc il y a plusieurs... Euh, les méthodes de dépôt sont assez diversifiées. Mais la meilleure, la meilleure méthode, vraiment, c'est l'échange des limos entre membres. C'est plus intéressant. Bien que sachez que les limos, un limo est très cher. en dollar limo coûte 1000 francs à lire Donc même si vous avez la possibilité de l'acheter à 950... Il est encore 50 francs. C'est mieux que 1000 francs. Voilà, je vais dire 950 est mieux que 1000 francs. Donc voilà, euh, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de vendre ou d'acheter euh, vos limos euh, dollars. Alors, quelques avantages euh, de mal La liste étant non exhaustive. Les services... ok... Euh, je pense que comme avantage, je ne pense pas, c'est ce qu'il y a, y a plusieurs avantages. Il y a eu plusieurs avantages, notamment, ah non, on va aller à un autre, hein, excusez-moi. Excusez-moi, je voulais euh, me précipiter de vous présenter les avantages, alors qu'il y a aussi les services d'abord que mal vous offre. Donc, euh, l'Imal vous offre plusieurs services, en commençant par le trading des crypto-monnaies, ce qu'ils font. Ensuite, la gestion de votre portefeuille, c'est-à-dire quand vous mettez vos capitaux vrais, il faut les gérer, il faut vous produire des intérêts. Il y a fait aussi dans la formation en trading des crypto-monnaies. Donc, ceux qui veulent se former en trading des crypto-monnaies particulièrement, alors vous êtes à la bonne porte. Voilà, ils sont les meilleurs actuellement. Service de paiement et d'achat en ligne. En ce qui concerne, donc, pour ceux qui voyagent, mal fait dans la vente des billets d'avion, des paiements en ligne. Ils ont carrément toute une plateforme de vente en ligne, l'e-market. Voilà. Donc, ils ont tellement de services à proposer. Et ils mettent à votre disposition des cartes Visa mal, que vous pouvez commander sur leur site de vente, Limarket.net. E voilà. Aussi, d'autres services, ils offrent aussi des services de logement. Voilà. Euh, je pense que ça sera bientôt disponible. sim city qui est à Kribi, des appartements meublés euh, avec une sécurité au débit. dans <rire> cette entreprise, me plaît. Ça me plaît carrément parce que euh, je me dis, mais Olga, tu es passé à côté de quelque chose ces années. Oh, mais bon, on continue. Alors, comme avantage de l'IMLIMAL, Laissez-moi vous dire que ce qui m'a le plus frappé d'abord, contrairement à tout ce qu'on connaît comme plateforme, voilà une plateforme africaine qui te dit qu'en cas de non-lieu, c'est-à-dire au cas où il y a un souci, l'IEBLIMA s'engage à rembourser à l'acheteur le montant initial de son pas plus 2% de ce montant à titre de dommage intérieur. Donc, ça signifie quoi Si jamais Mal venait à fermer et qui venait à cesser les services et qu'il ne va pas arriver, croyez-moi, vous avez la garantie que vous allez recevoir votre capital plus le tort qu'on vous a causé. Donc, 2% d'intérêt comme dommage. N'est-ce pas merveilleux Moi, je trouve que c'est vraiment formidable. Vraiment, depuis que je suis dans, une, dans les plateformes, c'est la première fois que j'ai une garantie de remboursement de mon capital en cas de problème c'est ça qui m'a vraiment ouf voilà maintenant vous avez la possibilité de suivre une formation gratuite sur le trading des crypto monnaies lorsque vous atteignez le niveau 4 dont euh, le plan de compensation euh, c'est à dire le niveau 4 que, que vous fassiez dans au niveau des plans de compensation de liable vous avez des différents niveaux en fonction des parts que vous, vous prenez euh, il y a des niveaux de leadership donc quand vous êtes au niveau 4 vous gagnez la formation gratuite en crypto-monnaie. Ça aussi, c'est un atout très intéressant. Maintenant, vous avez la possibilité, un autre avantage, c'est que vous avez la possibilité d'augmenter vos gains via leur plan de rémunération. C'est-à-dire quoi Pour ceux des leaders qui font dans le réseautage, qui font dans le MLM, qui font dans le marketing, qui font dans du parrainage en gros, vous avez la possibilité aussi de gagner via cela parce que vous avez des commissions directes et indirectes euh, de vos équipes, voilà donc c'est ce qui est intéressant aussi. Euh, c'est un avantage. Donc, par ailleurs, comme vous le savez tous, mal est comme euh, dirais-je la plateforme des investisseurs. Vous n'avez pas besoin de, de parrainer pour gagner. Non, vous mettez votre argent et votre argent travaille pour vous. Pour le dire, mal fait tourner votre argent pour vous. Voilà, le parrainage n'est en aucun cas obligatoire. Voilà. Cependant, un autre avantage, c'est que vous avez la possibilité de revendre vos limos dollars à d'autres membres qui préfèrent ne pas passer par le processus de retrait, ce qui vous fait gagner encore plus. C'est-à-dire quoi L'IEBLIMAL euh, au niveau de, des retraits, c'est euh, 600 le dollar au retrait, mais vous avez la possibilité de changer vos limos à 630, 650, voilà, voyez un peu. Et ce qui est qu a un nom, et vous n'avez pas de preneur, ne vous inquiétez pas. Étant donné que je suis dans mal, j'ai ajouté la vente et l'échange des limo dans ma liste à changer de vente. C'est-à-dire, le limo est devenu une nouvelle monnaie que j'échange. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes déjà dans mal et que vous avez besoin de changer vos limo dollars. J'ai du CFA à vous donner. Voilà. Enfin... L'entreprise est reconnue pour régulièrement payer ses membres. Donc, voilà la liste étant non exhaustive, les avantages de cette merveilleuse plateforme africaine de Enil Simparfait. Alors, les termes et les conditions générales de Global Investment Trading. Alors, ça, c'est quelques termes qu'on a pris du contrat. Euh, comme je vous ai dit, une entreprise qui se veut fiable doit avoir des termes et des conditions générales, c'est très important. Alors, l'article 6, la durée du contrat chez l'IEMIMAL est d'un an, soit 52 semaines. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les avantages, au remboursement du montant du pack et le paiement de, des intérêts à hauteur de 2% pour dommage et euh, pour dommages, voilà. Maintenant aussi, euh, autre chose à savoir dans les thèmes, les conditions, parce que ça c'est les, les grands points. voilà La première tranche, c'est-à-dire votre premier paiement, sera reçu le septième jour à compter de la date du paiement de votre pack. voilà Si vous avez acheté votre pack lundi aujourd'hui, sept jours après, vous allez recevoir... Votre premier paiement et les autres s'en suivront de la même façon. Voilà. Donc, n'attendez pas, euh, ne soyez pas inquiet si après avoir déposé votre votre, à tirer votre pack, le lendemain, le compte est vide. Après le lendemain, le compte est vide. Voilà, vous avez la réponse à, à cela. Voilà. Et aussi, l'article 8, assurance risque mineur et dépenses partielles du vendeur. Donc, voilà. Donc, euh, vous avez là les termes et les conditions. Maintenant, entrons dans le parrainage à Limal. Pour ceux qui font dans le marketing, pour ceux qui aiment promouvoir, qui aiment partager, qui ne veulent pas euh, changer leur situation seul. Voilà, Limal a aussi un plan marketing très intéressant pour vous. Voilà, Limal vous offre directement un taux de 6%. Après chaque achat de pack de vos fioles. Et des compensations allant de 300$ à 36 000$. Plus une Prado VXR. Ous. Je veux la Prado. Excusez un nom dans le groupe. cadeau. Moi, euh, si tu es un leader, tu n'es pas encore arrivé mal. Mon cher ami. Une, une, même si c'est uniquement pour faire du parrainage. Entre dedans. Tu ne seras, tu seras, tu seras pas un des derniers. Tu ne vas pas le regretter. Donc. Maintenant, passons au plan de compensation sur cette merveilleuse structure. Sachez que les possibilités y sont infinitos. Donc, vous pouvez le voir dans ce tableau. Voilà, le plan de compensation, les, les, le plan de compensation euh, pour de Libimal en cette année 2021. Là, vous avez le statut, les différents statuts disponibles. Donc les statuts vont de bronze à président Diébléman. Donc, vous avez le statut bronze, silver, platinum, diamant, coach, ambassadeur. Alors, ici, c'est le chiffre d'affaires de la première génération. Donc, pour passer euh, d'un statut à un autre, sachant que vous recevez les commissions du niveau 1 jusqu'au niveau 7, comme vous pouvez le voir là. Et 6% de parrainage sur vos fiels directs. 2% sur vos fiels indirects. 1% sur vos fiels de niveau. Et vous remarquerez que ça dépend du niveau où vous vous retrouvez. Pour pouvoir bénéficier de ces parrainages là. Donc si vous voulez recevoir des gains de parrainage de niveau. Euh, vous devez être au minimum bronze. Pour commencer à bénéficier des bonus de parrainage. Raison pour laquelle... Je vous invite massivement, quand vous le pouvez, à prendre à partir du parc de 1600 Limo. C'est là où les choses intéressantes commencent. Voilà. Donc, euh, comme super bonus, super team bonus, donc les cadeaux que reçoivent les top, top, top, top, top, top, super top leader. Comme vous pouvez le voir ici, voilà, euh, cette voiture Prado, c'est lorsque vous atteignez le niveau... Euh, lorsque vous atteignez ce niveau-ci, je crois que c'est coach. Voilà, team bonus 36 000 dollars. C'est le niveau coach. Vous avez une Prado. Je sais pas si on dit une Prado ou un Prado. Vous avez une voiture. Voilà, c'est on va couper court. Vous avez une voiture Prado. Voilà, vous avez une voiture Prado. Je suis sollicité. Voilà, vous avez une voiture Prado. Lorsque vous êtes à la génération 6, c'est-à-dire, je crois, ici, ambassadeur Liév Limal, donc bonus 50 000 dollars d'équipe, vous avez 1% de la génération. Avec 1% génération 6, vous gagnez un appartement d'une valeur de 50 millions de francs, soit 84 000 dollars Limo, dans une des cités Sim City du Cameroun. Euh, du Sénégal, du Bangui ou du Burkina Faso. Et lorsque vous avez alors atteint le finish, c'est-à-dire le terminato, Président Haya, qu'est-ce qui vous attend hmm. Hmm. Ce qui vous attend, vous pouvez le voir par vous-même. Une merveilleuse visa, euh, villa, voilà, d'une valeur de 75 millions de francs CFA. Ouf, vraiment, j'ai envie d'arriver là-bas. Excusez-moi, moi, moi j'ai toujours des objectifs assez élevés, hein, et je sais que je suis capable. Donc, si je suis capable, toi aussi tu es capable, toi qui m'écoutes au travers de cette vidéo. Donc, les différents mots de retrait, je crois que j'ai déjà ébranlé cela. Euh, j'ai déjà euh, fait part. Euh, vous pouvez faire des retraits par Orange Money. Vous pouvez faire des retraits. Actuellement, les retraits par Bitcoin sont assez restreints. Donc, euh, les retraits, les meilleurs moyens de retrait actuellement sont par carte bancaire Orange Money. Ou alors, ce que je vous conseille l'échange des limos, de revendre les limos à d'autres membres. Mais comme les autres membres ne sont pas toujours au quartier comme si tout le monde était dedans, moi je vous dis, je suis votre, foin, le, votre point focal. Vous avez des limos, venez avec, vous voulez les limos, venez me voir. Voilà, c'est comme ça. Donc, le limo dollar. Un limo dollar coûte 1000 francs. Ça, on en a déjà parlé. Donc, ce qui signifie 1600 limos coûteront million millions ça c'est chez, chez l'Inde si vous partez directement en entreprise vous connaissez déjà le raccourci venez chez moi voilà <rire> chacun fait son business venez chez moi je vais vous écouter je vais vous alléger la tâche voilà donc euh, déjà énumérer les différents modes de retrait euh, pour ce qui est des, des retraits vous devez savoir que les retraits se font les dates de retrait les retraits se font du 1er au 23 de chaque mois jusqu'à 11 heures c'est à dire jusqu'à 23 heures gmt voilà jusqu'à 23 heures du 23 donc les retraits se font du premier le prime du premier au 23 de chaque mois donc actuellement par exemple nous sommes le 20 je crois nous sommes le 20 combien là nous sommes le 26 aujourd'hui donc ça signifie que les retraits sont stoppés. Vous reprendrez les retraits du 1er au 23. Donc vous avez 23 jours exactement pour initier vos retraits dans l'Ébimale. Voilà. Et voilà les différents modes de retrait virement bancaire, carte bleue. Par exemple ceux qui sont à l'international ne vont pas faire. Par exemple quelqu'un qui est en France va pas faire un retrait Orange Money. Il va faire un retrait via euh, sa carte, une carte Visa. Voilà, euh, Limon. Ce qui est encore plus intéressant dans Liblima, c'est qu'ils sont partenaires des grandes banques comme les Standard Chartered Bank, UBA euh, et bien d'autres. Donc, ce qui fait de vraiment, euh, euh, je dirais quoi, le cheval gagnant. Voilà, le cheval gagnant. Voilà. Donc, euh, peu importe le pays où vous pouvez commander une carte Visa Liblima, elle sera, elle est internationale. Ne vous inquiétez pas, même si vous êtes en Inde, même si vous êtes où aux états unis au Cameroun, la carte Limo, elle fonctionne dans tous les pays. Donc, vous pouvez euh, faire vos retraits directement. Mais, si vous voulez avoir euh, un, plus gros, un plus gros bénéfice sur vos Limo, venez me les vendre. <rire> je vous les rachète. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, la méthode de retrait la plus rentable. C'est en vendant vos limons à un autre membre. Voilà. Donc, comme je le disais, ou alors, euh, je ne sais pas si je l'ai dit, mais euh, l'IEB Limal a remporté deux fois le prix de Best Investment Company in Africa. La, le prix de la meilleure compagnie d'investissement en Afrique. Deux fois de suite. 2019, 2020, peut-être même 2020. ils vont encore prendre parce que vraiment, Monsieur messieurs, a des vous voyez un peu, c'est vous qui avez toujours besoin de quoi vous convaincre. Croyez-moi, ils m'ont convaincu. Alors, là, je peux vous le dire. Donc, les amis, je suis arrivé au terme de ma présentation. Je vais vous remercier euh, de m'avoir écouté. N'oubliez pas, je vous invite surtout à liker et surtout partager massivement cette présentation. Elle euh, pourra aider plusieurs personnes. Alors, n'oublie pas, abonne-toi. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes autres vidéos. Et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos où je vous montrerai comment vous pouvez faire un bon plan d'investissement avec l'IEBMA. Voilà. J'espère que la vidéo vous a aidé. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.